Ici. Bonjour à tous mes chers abonnés, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et ce n'est pas ma première vidéo, comme vous l'avez constaté. ça fait déjà plus de 200 vidéos J'arrive pas à y croire Mais aujourd'hui je ne suis pas tout seul Non je ne suis pas avec Benjamin le Ninja, mais je suis avec acro Ninja Oui, alors tu es honoré d'être ici aujourd'hui Oui Juste hein j'aurais quelques questions. Désolé un peu si c'est un peu personnel, mais je n'ai pas le choix. Alors, Acro Ninja, tu n'étais pas de retour depuis ça fait un mois que tu es de retour. Ça fait même pas un mois que tu es de retour. Ça fait 2 trois jours. Et ouais, mais tu étais où pendant quatre pendant un mois et demi? Un mois de retour, Ninja Bah, en fait, j'étais euh, bah, dans un camping. Je devais partir en vacances dans la camping et euh, puis quand en fait je voulais vous prévenir mais puis quand je suis partie, bah, il y avait plus y ait plu la Wi-Fi elle était désactivée du coup on était euh, parti passant bah, ici Je j'ai pas pu vous contacter et je suis encore désolé je suis entièrement désolé oh, ah, c'est euh, pas grave tu n'as pas pu nous contacter c'est pas grave il n'y avait pas de connexion ouais. c'est ça la connexion internet ce ah, ouais. n'est pas partout hein c'est très rare d'en avoir si peu alors qu'elle ne peut en avoir du tout quand t'es loin de ta maison ou du tout. C'est pas rare. Donc juste pour euh, dire. Donc la communauté, elle a été vraiment engage. Malheureusement, je n'ai pas d'effet spécial pour vous décrire un peu comment c'était. En effet, j'ai dû l enlever parce qu'il y, y avait trop de place pour faire cette vidéo. et Avec l'appel aussi. Je n'ai pas pu garder autant de place. Donc ouais. malheureusement oui, c'est ça. Je voudrais vous montrer. Et bref, c'était vraiment de la guerre. Je peux vous dire que c'était horrible. Et des fois, je me levais et, et tout d'un coup, qu'est-ce que je voyais Une communauté qui partait en prix. Ouais. Des fois on... C'est pas ouais, mieux d'être tout le temps là d'ailleurs. Ah par... oui, de... ah, ouais, des de dates euh... de sort des dates de sortie. Ouais des un record battu. Ouais, c'est ça qui nous reste ah, un hum. peu... Euh. Ouais, et de quelques nouvelles qui, qui se passent un peu, qui est tout. Donc voilà, pour commencer avec les, <rire> avec les dates de sortie, la saison 12 euh, ouais. est sortie, hein, et très récemment, je sais que vous, vous pensez saison 13, saison 14, mais revenons un peu, parce que dans certains pays, elle n'est pas toujours sortie. Hein. On se rappelle d'ailleurs qu'Evia que, qu vient à, à peine de sortir. Euh, sur Cartoon Network aux états unis hein Oui. On ne s'y attendait pas. Non. Donc. Okay. Elle est sortie quoi En Corée du Sud le 9 mars. Elle est sortie sur Cartoon Network Asia le 21 mars. Elle est sortie okay. aussi à Hong Kong. Oui, c'est là que ça vient. Hong Kong. Vous n'allez pas Hong me croire. Kong. Les épisodes en ont... les premiers épisodes qu'ils ont sortis de la saison 12 en anglais, il ah. y a un agent Brickovsky qui a dit que... Ça dans le apparemment j'ai découvert ça j'avais oublié que ça vient de lui la source et enfin qu'il habitait à Hong Kong voilà donc ils sont même sortis oui, oui, oui, en mandarin la, hein. la date de sortie de, de la ah. saison 2 de Ninjago en France et bah en fait on ne sait pas euh, si on, on sait peut-être à la rentrée mais euh, c'est pas encore, encore confirmé donc s'il vous plaît on, on, on pas en commentaire Enfin me dites pas ouais euh, t'as un monteau et tout. Enfin mais dites pas ça s'il vous plaît. Ouais, c'est euh, euh, tout. Donc c'est pas moi. Donc Je vous dis voilà. <rire> On sait bien qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de coupables depuis. Et de toute façon, il est évident que. Ça arrive des fois qu'on soit jugé. Bon. Donc il euh, n'y a pas eu de coupable. Non, n'accusait personne dans les commentaires. Je veux voir personne, sinon je le banni. Voilà. Je le juste euh, <rire> de l'en direct. Juste pour vous dire, euh, pas de ma cri là, accusez pas quelqu'un là. On dit pas que je devais accuser quelqu'un. Ouais. D'ailleurs, on, on... ignore encore plein de choses, hein, en fait. Sur certains, j'ai euh, De certaines personnes euh, étranges. Ouais. certaines personnes. Ouais, ouais, ouais. ouais. On verra ça, on n'est pas encore sous même là. Ouais. Et bref, c'est pour vous dire qu'elle n'est pas sortie au Québec. Malheureusement, je n'ai pas reçu de bande d'annonce quoi que ce soit. Et il semblerait que. Il y a peut-être des chances que ça sorte un peu avant la, avant la rentrée. D'ailleurs, aussi en France, mais. Septembre, octobre, on essaie de voir un peu. Bref, on ne sait pas encore pour la France, le Canada, la Belgique et les autres. Oui, la Belgique ah ouais. qui sort sur Ovio Vous avez J'ai découvert un poste en fait. <rire> En Belgique en français. Euh, voilà. C'est ça, euh, la saison 13 Il ya à peine de sortir encore. C'est encore plus nouveau en fait. On parle déjà de la bah, saison 14. Il y aura peut-être la saison 14 en 2021. Ouais. D'ailleurs les 10 ans Ninjago. Ah oui. Maintenant nous allons parler des un peu des records. Attention. Ouais, des records. Ça va chauffer, brûler, exploser en même temps. Puisqu'aujourd'hui, nous avons eu un record il y a quelques jours Ou il y a fait peine Il y a à peine une semaine Alors, Ninjago NT Le premier aveugle dans la communauté Ninjago en français A battu record de, dans le direct le plus long De Ninjago Il a duré Je vais vous le dire 6 h 45 minutes Vous allez me dire 6 h 45 minutes 6 h 45 minutes il a fait de 9h30 à 16h15. Par contre, c'est des personnes qui étaient restées. Bref, je ne comprends pas qu'un a coupé. Mais il paraît qu'il a, qu a réussi à la remettre après. Quand on avoir retiré la vidéo qui, qui disait qu'elle ne s'arrêtait pas. Pourtant, elle était déjà en arrêt. Bon. Mais oui, c'est beaucoup là pour quelqu'un qui t'aveugle. Tu aurais cru toi, Acro Ninja, <rire> qu'un jour un aveugle dans la communauté Njougou en français arriverait avec... 6 h 45 minutes non, Alors, toutes, mes, toutes mes félicitations quand même on veut pas t'insulter Ninjago NT. Euh, non, non mais c'est bien quand même tu t'as battu un record ah ouais. Et j'ai gagné un, une surprise que je peux pas encore vous dire mais vous allez bientôt la j'ai gagné un truc à Guillaume Chromie, allez voir un peu là. allez voir le replay là. je vais vous mettre un, description où est-ce que j'ai gagné et où ils l'ont dit la bonne réponse et tout n'oubliez pas de l'écouter quelques minutes je vous le mettre dans la description pas. ah oui ouais. les live et de Ninja Go et tout ça c'est aussi en description, les chaînes et tout et maintenant on va parler un peu des événements, qu'est-ce qui se passe à peu près ça Donc, euh, les... ouais. bah, on va parler de ma je vais de te faire bientôt ma vidéo, euh... ma vidéo avec Sempire. Allez, vas-y. Ma prochaine vidéo sera avec Sempire avant FT sur le d'abri, je suis une tarot d'ingénier. Bah voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous attends nombreux pour ma vidéo. c'est Ce un vie. Une voilà. chose qui est sûre, on, on, aura, voilà. on aura envie de voir. Bah oui, c'est ça me Tu peux juste nous dire quelques oh, informations. Difficile. Elle parle juste, oui. euh, on veut pas trop savoir c'est quoi les informations, mais je me poserai quelques questions. C'est à peu près quoi en quelque sorte C'est à quoi en quelque sorte, les moments de l'école, c'est en 13, sont de Ah ouais. Et du coup, eh ben, j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui sera Tiens euh, oui, euh, elle, elle doit être longue la vidéo. Elle doit à peu près cette durée de cette vidéo. Bon, on en saura plus dès que ça sortira. Tu nous dis quand ça sort à peu près mmh, Ouais, durée, euh, tu, tu nous tiendras au courant pas. dans deux jours, deux, trois jours, au pire, ou quoi que ce soit. Ou dans un mois, mais... <rire> La vidéo sortira le 15 août, comme celle d'une vidéo aventure. Dans quelques jours environ, c'est ça Dans quelques jours. Quasiment une semaine. Ouais. On est les jours et ça Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'un record. Un record assez triste. Que Benjamin Ninja avait quitté la communauté Ninja en français dans beaucoup de groupes en fait. C'est le record le plus rapide du monde. Il n'y a pas un record plus. C'est très simple. Hein. Ouais, t'étais pas trop en courant à Cro Ninja, mais. On a fait une vidéo, donc si tu veux la voir et tout si vous voulez voir les vidéos et tout, elles sont dans les descriptions. Voilà. On montre même des chaînes. Ouais, et concernant le quiz ultime de Ninjago, en français, oh, là, je... le... mon quiz ultime, il prendra peut-être un peu de retard. Je vous dis pas quand il sortira tout le temps, mais ce que je peux vous affirmer, soyez toujours patients. Ça se peut que je prenne un peu de retard parce que j'ai d'autres projets aussi. Mais... Je suis pas sûre avec mes horaires, vous comprenez? J'essaie le temps possible, donc attendez-moi euh... à ce que ça sorte le plus possible. Je vous dirai que ça sortira avant la fin du mois d'août. Voilà. Donc attendez pour le quiz de la saison oui. 4. Alors? Ouais. Ouais. Donc on a plus grand chose à vous dire. Et j'espère que vous l'adorez. N'oubliez pas de la partager sur tous les réseaux sociaux et de vous abonner et tout. Et les. Toutes les comptes et, et, et yeah. toutes les chaînes sont en description. Il va y avoir énormément de descriptions, vous allez voir. Ah oui, et une dernière chose. L'Ego Caron a affirmé qu'il qu quitterait la communauté Njago en français. En fait, il dit, ça ne le dérange pas, je lui ai posé la question. Et apparemment, il a répondu oui, sans regret. Je ne vous dis pas pourquoi là, aller voir la vidéo. Pour ne pas insulter, pour ne pas que ça vous rende fâché, la raison. Ça risque un peu de vous rendre un peu euh, fou. Voilà. Mais ne lui en voulait pas du tout là. C'est pas de sa faute, hein. Après tout, il y a 17 ans hein, des ben fois, hein, oui. et Il a il est une copine maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a un peu marre des légumes, des fois. Mais je vous dis pas la raison complète. Ben, euh... Voilà. Alors t'as plus grand chose à dire et moi non plus on dirait. Bah ben, oui. <rire> bah ben, juste après un euh, Juste derrière dernière chose précisément à une, euh, à une personne Et bah, euh, vous savez une des aventures avec le groupe Hakuna bah, ils disent qu'on prend pour des esclaves mais après euh, je sais pas euh, après je sais euh, pas donc venez pas m'insulter s'il vous plaît c'est confirmé par le directeur c'est pas confirmé par moi ah ouais, t'inquiète pas euh, <rire> t'inquiète pas, t'en fais pas oh, ça fait déjà depuis plus de 12 minutes qu'on parle je pense qu'on va commencer à arrêter ah. un peu mais on a tout dit quasiment, alors oui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo hein, et de faire toutes vos essais pour qu'on la voit le plus possible. Sur ce, c'était le vostre plus grand fan de Ninjago et... AkoNinja Au revoir tout le monde. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, hein, je serai en direct euh, dans 15 minutes, donc venez. Et n'oubliez pas, hein, euh, soyez présents dès maintenant parce que ça commence dans 15 minutes. là. Je serai en direct euh, sur YouTube pendant 2 heures. Rejoignez-moi